Yo les jeunes, c'est Tipex, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Thunder Tier 1, toujours en coopération et toujours en mode réaliste. Et cette fois-ci, nous allons tester une mission où nous allons utiliser des jumelles de vision nocturne et surtout voir si l'IA est affectée ou non quand il se retrouve dans le noir. Pour ce faire, nous allons éteindre les lumières dans un tunnel souterrain après s'être inséré dans une zone ennemie en hélicoptère. Je suis en compagnie de Wolf, Cap Sachs et Winchester. Je vous laisse regarder ça. Bon visionnage. C'est Stormfire 1, touchdown imminent, out. Front 1, is Zeus, Expect additional hostiles throughout the AO. Proceed to secure the area and ça de l'autre côté. Ouais. Ok, il reste de mon côté. Ok, c'est la mousse traitée. On va fermer la porte, je peux fouiller le mec. Entrez pas à l'intérieur. J'ai pas les clés. Hein. Moi aussi j'ai pas trouvé. Mmh, pareil. Et je fouille. Est-ce que tu fouilles Ouais. Moi oh, j'ai pas trouvé y a pas... le sud a aussi, y'a rien pas de clé. Oh, pas y que le 1, de euh, ce que... ouais. Je de l'écho, un mec qui court. T'es, recharge. T'es avec Et toi, down. Nord euh, que ça. Pour l'instant, rien à s'y aller. Ah ça arrive ouais, de mon côté ouais. Je la porte, au portail Thunder One, Zeus Les Il ah, que... Non il n'a pas de clé bien alors Je les ai Ah nice Underguard, we have located a hatch. Looks like it is locked shut. Please advise okay, over. over. Breach the hatch and infiltrate. One of the enemy reinforcements likely had a way to open it. Or you could blow the hatch if you brought a charge. Out. Okay, This is under one, hatch breached. Looks like some sort of tunnel system. Please advise over. Copy that, under one. Proceed to infiltrate. Report anything you see. Zeus out. Bref, C'est d'éteindre les lumières. Ils sont bizarres Logitech. les gilets quand même. Ouais on est un peu euh, plus récents. Là. Oh putain comment j'ai fait pour me back -back. <rire> back, back je prends l'avant ouais ils t'ont loupé Winchester et m'ont allumé moi <rire> je crois bien t'as pris ma balle perdue c'est ça ah ouais j'étais derrière lui ouais, je regarde à gauche faut péter le générateur avec fais, fais gaffe à gauche il y en a en contact Vas-y, de traverser ma ligne Ouais, ou la. Fais gaffe, Juder, euh, normalement. Vraiment qu'il est mort. Tu peux péter le générateur si tu veux. Attends, tu pètes comment le générateur Tu euh, tires tirer dessus ou si t'as une grenade au pire Ouais, j'ai une grenade. vers ouais, bon, la, la palette Wolf là. Merde, le grenade, je crois. Ah non! Non, non, c'est bon, ah, nickel, la palissade a pété aussi. Je passe pas attention à la Ouais, ouais, je reste à droite. Ça arrive de ton côté gauche, fais gaffe. Winch, ouais. je charge. Ok, je, prends, je progresse. Alors, voir s'ils ont pas des grenades, les mecs. Attention ici, là. Ok, euh, fais gaffe de ce côté-là aussi. Hey, il a des chargeurs nus, ça m'intéresse ça. Okay, je la casse, out. je vais prendre la charge. Hop, bon, j'arrive. Charge posée. Il fait pas si nuit que ça quand même Non bah non. Ils peuvent pas péter l'ampoule. Je <rire> pense qu'il nous voit quand même. Bon là oui il y a les ampoules mais... Il y a un autre générateur là. T'as Oh, bah là, oui. Et gaffe, Winchester, parce que t'as tendance à... à passer devant notre, champ, notre ligne de tir et du coup, on risque de te tuer. Ouais, C'est pour ça que je rafale pas trop. Mais ça va. Il y a du mouvement au fond. On arrive au bunker. Ouais. On peut la péter cette -là, ou pas On recharge. Mec qui arrive ici. Ouais, j'ai un visu pour tirer là s'il passe. Tu peux rentrer Vas-y passe passe Avec que T6 là Passe Christaxe Ok. <rire> je suis leur <là>, fais, Wolf <rire> Je vois des mecs voler. Ah ouais, je vois aussi pas. Mal. Bah, en même temps, heureusement qu'on a mis la mini mini extérieur. T'es hein. presque <rire> deux chargeurs. Bah prends des armes. il Y a pas mal d'arcas là avec des chargeurs. Pas ça, ouais. Moi je vais pareil. Je vais en prendre d'autres là. dans mon sac. Oula. Ah putain, j'ai. Baissez J'arrive. C'est que Moi ouais. je vais faire attention. T'as des bandages Enfin, as, il te reste une trousse ou pas Euh, non, j'en ai plus. Attends, j'en ai une. Comment je fais pour ça On a combien des trousses euh... Bah c'est ma jambe. Oh mais il je te soigne. Ah, Vas-y je peux te soigner, nice. Merci. Il y a un mec là, ouais. Il y a eu un carnage ici, ouais. <rire> Bah si je vois plus seul Tout le monde à la pièce à droite et hein. mmh, un petit ça à gauche aussi à gauche ouf ouais. ouais voilà <rire> c'est fait c'est fait c'est bon ça à la version américaine <rire> Je vais poser une charge Vas-y. On se casse Ça va péter Le Générateur à gauche, hein. C'est quoi que j'ai ramassé J'ai une recherche re data. Ah oui, c'est le ce que j'avais dans le bureau. là. Ouais, t'as récupéré. Ma bah enfant, ouais. ouais. Coupé le générateur, non Non, ah pas ouais, encore. Normalement, on a un truc euh, sans tirer dessus. Je crois, on a un outil qui peut nous permettre de le. Ah, mais c'est ça l'outil pour couper. Ouais, je crois que. c'est électronique, c'est ça en fait. Ouais, je crois que c'est ça. Ah, c'est sûr dire qu'on peut prendre un fil et le couper. Ah. Par terre. Ah, pas mal. J'ai pas de grenade. Hein. Ah, oh, ouais, c'est pas mal faut capter les lumières aussi. Ah, tu peux courir, il a plus personne. Hein. Clear euh, les tunnels, c'est validé. Bah, du coup, on voit pas trop si. Euh... Enlève la vision nocturne quand tu sors, ça fait mal. Euh, mais mais ouais, mal. On, on voit pas trop, là, comme il fait pas nuit-nuit, du coup, on sait pas trop si ça, vraiment, si ça agit ou pas sur, sur l'IA, quoi. Ouais il faut des missions un peu plus. Ouais mmh. GG messieurs Voilà les jeunes cette vidéo s'arrête ici Et j'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu à laisser un commentaire La prochaine vidéo sur Thunder Tier 1 Portera sur le mode solo Car j'ai cru comprendre que l'IA n'était pas opérationnel On va regarder ça ensemble En attendant je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures Portez vous bien C'est à les jeunes